Alors si la nourriture sert de, de base pour tous, de revenus inconditionnels, sans condition, gratuit pour tout le monde, la naissance jusqu'au décès. Alors euh, donc euh, tout devient gratuit dans les supermarchés, tous les services, euh, tous les métiers, toutes les prestations, euh, prestations tous les offres de. Toutes les offres et la demande deviendront gratuites. Et, par exemple, si. si si tous ceux qui veulent une ferrari, ben, la ferrari est gratuite, ben, il suffirait que ceux qui veulent une ferrari aillent aider les constructeurs et les ouvriers, les techniciens dans l'usine et ainsi ça accélérerait la fabrication. Et, la ferrari, comme ça, tout le monde aura ce qu'il veut. Ou par exemple ceux qui voudraient le nouveau smartphone, ben, il suffirait, suffirait qu'ils qu aillent tous en, en Afrique aider les les Africains à creuser dans les mines de coltan, ça ferait au moins de blessés, au moins de morts. Et vu qu'on vu qu a, a, a creusé en creusant nous-mêmes, on connaît mieux les normes de sécurité de, de travail. Et donc, Alors que eux, personne ne les contrôle et risque la vie tous les jours. Pareil pour tous, tous ceux qui voudraient les, les derniers maillots de foot ou les dernières sessions like Adidas, on n'a qu'à tous aller euh, amener le ou en Asie de sud à aller aider les ouvriers à, à coudre et, et à, à produire toutes les chaussures et vêtements ou, ou pareil tout ce qu'ils veulent. Euh, que, par exemple que les hôpitaux travaillent mieux, ben, on a, n'a on qu'à tous aller donner un coup de main aux infirmières et aux soignantes et en même temps on apprend sur le tas, on apprend sur le terrain et ça permet à tout le monde de se former au gestes de premier soins de premier secours ou, mais comme les maisons de retraite manque de, entre guillemets, de main-d'œuvre, bah allons-y, vu que, au moins, ça aide l'humanité, mais ça aide les personnes âgées, et, pareil, dans les crèches, euh, enfin, au moins d'être, euh, d'être un égoïste ou, ou, un sale type, bah, tout le monde sait s'occuper des gamins, ou, ou sinon on n'a qu'à apprendre euh, sur le terrain, ou sur, il y a forcément quelqu'un qui peut nous apprendre, ou, Enfin, partageons la connaissance, le savoir, les, les savoir-faire, mais rien, normalement, l'humanité devrait progresser. Enfin, c'est encore des pistes de réflexion. Euh, enfin, il y en a qui ont proposé des solutions, probablement, mais rien il suffirait, euh, il suffirait que les politiques ou les décideurs ou les influenceurs euh, parviennent à convaincre. Euh, et de plus en plus de monde pour que tout cela se mette en place. Et si tout le monde attend le changement, ben rien ne va changer. ou bien commencer quelque part. Hein.